On est en stream pour train la ZILAN de midi à 23h tous les jours. La compétition se déroule du 12 au 14 mai. Et vous pouvez m'aider à train sur les jeux. Pour ça, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Vous avez accès à un stand gaming qui vous vend des jeux très très très en deçà des prix. Comme Golf Gun qui est à 1€ au lieu de 10. Ce type de réduction, vous les avez sur tout le site. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Merci, ça soutient la chaîne. Ok, si je suis titan, je déco... Oh, bon ok cœur. jeu de déco <rire> C'est faux les gars c'est une bonne... Ouais ouais. ouais. C'est pas grave ça c'est que le début Ah, ça a pété. Oh, ah mais 0, non mais là. ligné Ah bah, ouais, bah pété. moi aussi ça a pété mais... Attends c'est ah, quoi tes co meilleurs parce que tout le monde t'a connu ah, par contre le gars ah, mais... ça fait deux fois là est-ce que ça fait deux fois et t'as Non, ah, non mais j'arrive pas J'arrive pas à ah, crafter oh les, les gars Ah, c'est plutôt cool Les gars, j'arrive pas à craft Les gars, les gars, comment les gars, ça Non, gars, non, non, C'est je... bon, les gars, j'en doute les, les gars, j'aurais quand même le craft si vous voulez <rire> mais... oh Il oh est mort du crafting oh boom Merde, crafting Oh la la la la On a perdu, bien casse à Oh, mais c'est le seul mec qui se fait baiser du crafting boom hein non Oh non Oh non Si, si, si non. Ah, Bichard, j'ai un truc à dire par rapport aux gens. Ouais Si, si, si, si tu regardes bien, en gros, les fireworks, c'est bleu-blanc-rouge et pas euh, rouge ou vert. Ouais, donc c'est bien. J ai j ai joueurs, là, oh, une ouais, oh, Ça va péter partout, frère. Oh, merde, oh, merde, oh de raciste de aussi. <rire> <rire> j'ai pris 5 heures. <rire> j'ai pris 5 heures. <rire> tu balances. Donc là, parmi eux, il y a 4 soldats. Malfa, Nalox, Boba, Handel, Gisto. Bah, vous savez quoi On va essayer de rester à côté de Gisto. Bichard, tiens, vas-y, cadeau. Merci, je plaisir. Oh, oh la grosse merde. Ça veut dire qu'il doit avoir tellement de gappel. Euh juste devant. Sûrement il a dû là, sauter... Là, là, euh, là, là. Scott, avait... Scott, Scott, Scott, c'est Scott tu Ah oui, non, il y avait... Scott qui l'a tué, Scott qui l'a tué. Et <rire> comment tu sais oh, C'est Scott, et c'est Scott et là. Risto, et Scott, bon c'est bon. On a des invos, bon. Scott OK. Risto et Scott. Gabi, ah. oh ouais, Gabi, mais... euh, oh, il y a tous les là. soldats qui meurent. Il y a eu un cargo Attends, j'attends mec, mais tu sais que j'ai la moitié de l'inventaire prêt à un random loot là <rire> Vraiment, je suis au moindre. Euh, oh, Scott et Christo sont méchants. Ah, ils sont shifters, ouais. Ils sont Ah bon ils manquent de balles, ils ont tué Gabi, quoi. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, mais j'ai envie de tout casser. C'est toi Ah, c'est toi je viens de trier hey. mon inventaire. En plus regarde, regarde, c'est Fucano hein, qui est à Mix. Regarde, hein, Mix M. C'est Fucano Oui regarde, regarde dans le chat. Oh ah ouais. mais c'est Fucano c'est Fucano. Fucano. C'est encore pire, ouais, c'est encore pire. Oh l'enculé C'est moi. Bon. Ah ah, let's go J'ai ai dû faire pas d'huile. Ah bah salut Ah, ah. devant, devant, devant. C'était là, hein. devant l'éclair là. Là-bas. Oui. Bah oui oui. Pas de, de quoi Mais qu'est-ce qu'il raconte Non se passe quoi Là, là, là, ah. là Allez, méchant, t'es méchant, hein Mais bon, kui, kui, pas, même pas, même pas, même mais pas, es... pas es... Mais what the fuck j ai... J ai... <rire> Mais Yelena était avec vous Mais oui, mais j'ai traité avec tout le monde depuis le début de la game oh, ouais, Mais, mais Yelena ne voit pas la liste Pourquoi il aurait dit j'ai une liste de fous Ouais. Non mais frère par contre les gars faut s'arrêter là au bout d'un moment, merde hein Armin, Nermin qui me speck, j'en ai marre hein Bah c'est normal si il attends, veut ces gens, tu veux savoir si t'es gentil ou t'es méchant toi Tu m'as commencé à attend. me démarrer là, là, là, là, viens, là bah, après, Pour moi tu t es, t es, coup, es, coup, es ouais. méchant quoi Mais non mais non vraiment pas <rire> Ah bah c'est lui qui a attaqué, qui a attaqué euh. Mais okay. venez le on va faire bouger la game, ils sont pas là hein J'ai ont pas ça Oh moi euh... j'ai arrivé encore T'as vraiment 4 gappels Mais je mais ils ont voulu me sauter Nalox si oui, il a commencé à me euh, sauter parce que. Oh, oh qui, qui vous a sauté au final Parce apparemment euh... Genre Guy aurait balancé une histoire de liste, c'est ça Ah oui Ok ah donc ouais. Guy serait méchant. Donc mais mais, mais Nalox il a dit ça, je n'ai rien entendu, mais c'est pas possible Bah apparemment Nalox euh... Je sais pas, il serait safe donc. Ok statistiquement j'en ai au moins un là dedans qui est euh... Qui est safe. J'en ai trois dedans qui sont qui sont dans ma liste. Ouh Ou, ça... Oui oui oh, oui ouais, les gars, on s'est on s'en code pour les Oh Ils sont Café ça a ça, a ça les gars a ça tout le monde Qu'est-ce qu'en ça Qu'est-ce Tout le monde Je on a vraiment de 4 en comme ça quoi Oh non j'ai pas Oh. oh non c'est déjà fini. Bichard, Bichard, Bichard ah, tirs ah, bah, à voir Nalox, c'est tu veux dire parce que Nalox est en train il de se faire. parce que il m'a attaqué. Écoute, écoute, bien pourquoi il a attaqué. Parce que quand on était avec Balt, il a dit, Guy, tu as dit à Bichard, fais mal à liste. C'est moi. mal à liste. Mais comment, attends, comment t'aurais pu dire ça sachant que Guina n'est pas dans la liste. Mais oui, il est complètement con. Je ne comprends pas. Eh bien, on va le fumer. On bien la fumer. On va le Mais il m'a enlevé toute Megapel. C'est vraiment chelou cette histoire. Salut Malfoumou. Qu'est-ce que j'aime bien. Je vous ouais dis parmi vous il y a un safe. Bah, <rire> bah oui oui on. s'est pas mêlé hein. Je je me suis fait un... spec un... par Armin. Ça, bah, je... ça, pour que qu Armin spec, spec il faut qu'on soit à côté non? Oui mais, mais là quand il euh, y a eu ton spec là en gros il y avait vraiment 15 personnes. C'était y a quoi. 30 secondes. Je sais pas après ça peut être ici hein. Tant mieux si c'est le cas. Dis hein. toi. Et on a un drop. Dis oui. toi. nalox. Tu m'as juste enlevé 5 gaps quoi donc c'est pour ça. Oh, mais oh il est trop mignon Alors Alors Du coup Bichard vas-y Du coup Oui Oui ça doit être ça oui être Bon... Nalox hein. on... ouais, Nalox Attends t attends t attends Nalox tu veux que je te dise pourquoi tes propos sont pas logiques ouais, ouais, ouais, ouais. Tu, Si ça tu connais Armin croix. tu sais qu'il m'aspect et tu sais que je suis safe Nalox en fait c'est ta parole contre un... la leur et, et c'est ah toi putain mais c'est pas possible N'oublie non, non, non, pas ta non, non, non, fourberie. Bichard Y'a Bichard Y'a Bichard Y'a Bichard Y'a Bichard, y'a Bichard! Est... bichard. Ah, on est en train de nous sauter! On est en train de nous sauter! Non! Mais on est trop là! Oh putain! Mais tu vas mourir! C'est un prank! Qui qui là? C'est vraiment méchant du coup! Bah non du coup! Je me serais déjà transformé quoi! Ah vas-y, sors tu as fait. Voilà! <rire> Ah là, j'avais raison. Oh non, j'ai trop mal arc. Oh non, j'ai... Pardon. <rire> C'est sorti un peu du cœur. <rire> C'est sorti un peu du cœur, excuse-moi vraiment. G -G. Je. Michel. Oui. Oh écoute, <tousse> <tousse> il connaît les Je pas. Mais il y a les shifters juste à côté de vous Et parce qu'il y a les shifters juste à côté de vous mais non vraiment il y avait Gisto et Scott juste à côté de vous Bah vraiment à 20 blocs Ah vous êtes shifter aussi hein. Bah si si, obligé. Ok ok si t'es safe passe des gapels Merci Le plaisir Mais ouais mais ventre vraiment je comprends pas Bah est-ce que t'as un truc pour euh, me dire t'es gentil ou pas Bah je peux utiliser mon arc quoi tu veux Mais c'est pas dingue moi j'ai vraiment pas de. de, de, de j'ai rien, j'ai pas de gapel, j'ai rien. Euh, ok, bah j'ai un méchant. Ouais, ah. euh, c'est euh, Zeos je crois. Non, pas Zeos c'est. Euh, comment il s'appelle là, l'autre <rire> <rire> Wesh, Ça va, les refs. Bon, euh, je, je sais maintenant que t'es titan, mais. Bah du, bah, du coup, non. Bah, du coup, non, je suis pas titan. Bon, genre, toi, t'es bah... titan, par contre. Non, pardon. Bah, ils se sont dit, c'est les titans. Bah, j'ai un rôle PVP et j'ai même. Comment ça, t'as ah, aucun intérêt à me tuer T'es shifter Non, non, non. Vraiment, je suis soldat et j'attends en fait euh, J'attends quelqu'un en fait pour pouvoir jouer. T'es soldat Oui. Pourquoi Pourquoi ils ont dit euh. euh le, le.. ils sont ils sont titans tous les deux <rire> Bah je sais pas mais moi j'ai bien l'impression que tu sois titan. Merde. Aïe. Ah non non vraiment. Bah non non bah, bah non, Armin m'a. la safe Ouais, vas-y. Je vais te faire confiance pour l'instant. Yo c'est moi. Aïe. Ah, il était méchant. Bah non du coup. Il quelqu'un qui est considéré comme... il va se faire nickel, ma faute. mort. <rire> je sais pas si oh, oh, gentil par C'est méchant, non Je sais pas. Je suis mort je suis vraiment mort. Il a voulu me faire confiance, il s'est fait baiser. Je sais pas si Wars de rugir maintenant, j'ai pas traîné assez avec des soldats. Après j'aurais pas la possibilité de traîner plus avec eux. J'hésite à attaquer. En fait je sais pas si l'autre est cramé. Non rien rien. Bizarrement je suis attendre. Donc ça veut dire que le mec avec lui. Oh non Jean qui meurt. Jean qui est Omega. C'est le Ice tool Oh, c'était devant Y'a un shifters derrière Allô. Oh non, putain T'es... T'es shifter, toi Non, non Si, t'es shifter non. Si. Oh fuck, bien joué. J'ai. Bien joué. T'étais quoi Ah bah non, je suis pas. Yo. Oh j'ai eu chaud. Pourquoi t'aurais eu chaud Parce que je. Je pas vu. Ouais, je suis fier. Ah, mais. Richard, viens là Mais j'ai tué un mec qui était avec moi est Bizarre. Non, mais non, mais c'est pas possible. Oh, euh, ouais. là, y'a un arc. En vrai, euh, rentable de clé maintenant Je pense que dans tous les cas, je ne trouverais pas plus. Hein. Euh, c'est tout Il est aussi shifter, c'est pas possible. A droite, le ça, ça va, va, mon ref Et toi. <rire> non, pas trop, hein, vu votre team. Je suis pas shifter, hein. T'es pas shifter non, rouge. non, je suis rouge. Pardon. Ah oui, oui. En vrai, très honnêtement, je suis titan bestial, je peux te le dire. Ok, d'accord. Voilà. Ah, ouais, c'était toi Oui, oui, oui, oui. Je peux pas ah être va. honnête, hein. Voilà. Tu nous as mis bien. Ok. Ah Ah Guille est avec eux, ok. L'honnêteté prime. Ouais, ça, hein. ça, ça. Ouais, prime ça marche pas le truc. J'ai ouais, pas trop de gap. On peut vraiment le me... faire. Ah, je? Eu... Je, je priais du plus profond de mon cœur que ça soit toi le best. Bel... J'ai été 100% honnête, je savais que tu me croirais. Mais oui, c'est pour ça que quand tu m'as le ça, je me souviens. Là là là là là. Il est là. Il est trop bien joué en fou. Oui. Ah, bah ça c'est super en tout cas. Sors le là frère! Oh bah non! merde merde mer mer mer mer mer mer tu meurs, tu meurs! Non! frère! Oh sont là ils sont là, ils sont là, mec, mec, mec, Michel Bichard, ils sont là! Oh bah. Casse-toi, tu peux te casser? Ok, ouais, vas-y, c'est bon, go! T'inquiète, t'inquiète, je suis bien. Ouais, je suis heureux, Pas moi, pas moi. Non, pas moi, pas moi, pas moi! Ah moi, non, je voudrais Ok, ok, bah t'as pas. Bah non, non, non. Si, si, je suis vraiment avec vous, je suis vraiment. Avec vous. Si, si, si. Je suis avec vous, je Mais non, mais non, si, ah non, non c'est pas possible. Non, mais non, non, mais non, frère, mais frère, non, non, non, non, non. Il est où? Vas-y. Allez, c est c est bon. Attends, mais du bah, coup, attends. Du coup, j'ai réussi quand même à passer un. J'ai des bottes. On est 5, on peut le gagner. Si on le gagne, ça n'a aucun sens. J'ai même ça, si tu veux. On est 5, on peut le faire. J'ai 37 tables de craft. Je vous jure que quand j'ai dit crave boom, ça crave boom. Mec, mec, mec, écoutez, bien, ça. Est-ce qu'il y a L'Iva ici? Non, il plus personne frère, On est tous titans on est tous On est tous titans là, mec. T'es pas toi C'est c'est Ok T'inquiète pas, t'inquiète pas, il est il est même ultime, tu savoir. Il est même ultime. T'inquiète pas. C'est con. Je suis sorti, je suis T'inquiète pas qu'il est ultime. mec. T'inquiète pas qu'il est ultime. Ouais oui, bah c'est le cas, mec. Je Moi je suis allé voir. pas Mais mec, en vrai on peut il peut nous vrai. Ouais, t'as Faka. Oui. Et là, on est tous les 5 les gars. Franchement, on y va ce maintenant ouais. on oh reste putain, bien collés tous ensemble. Coup, attends, attends, on attend, on attend, on attend, on attend Si vraiment, on se fait On se fait tapper tapper tapper. par les shifters, c'est la merde si on est pas. 45 ça. 142. On, on suit le parce que c'est lui le bestial, donc on le suit parce que dès qu'il se transforme, on est tous OP à côté de lui, d'accord Et c'est ouais, la moi je suis déjà OP Moi aussi j'ai force il se transforme. Go tout droit, go tout droit, go tout droit là-haut. C'est pas devant. j'ai plus de okay, pourcentage j'ai plus les gaz! J'ai plus de gaz, c'est ma faute! Ah, t'as plus En vrai, on narque pas, c'est pas grave. en vrai. On va les laisser épuiser leur gaz et on y va. Non, mais j'aimerais bien, quand même aller en chercher un. On a un énorme souci, c'est que si on le colossal, de l'autre côté, il y aura un colossal chez les gentils. Parce qu'il reste Levi et Erwin. Levi, c'est à Il faut lui. Donc faut tuer à abattre. Oh là là! Oh yes, oh, alors là un bien. timing ah, là, bon. mon gars t'as peur hein. On alors est Gucci là, bah, Si j'ai résistance, je suis pété Malphanax, hein. et Risto Je sais pas ce que j'aurais Honnêtement on peut vraiment les tuer Mais que je... on peut vraiment les buter euh... Y'a Masaking Après... Oh Massa putain King. 224 moins 223 Attends j'ai eu mon truc Ils sont en 220, 220 moins 200 Non mais ils sont à la bordure mais ils sont à la bordure Attends non, mais... Oh, oh, mais... Mais... <rire> On comme Là là ils sont là Ils sont là Oh j'ai bien de Go go go C'est pas grave c'est pas grave. tu peux quand même y aller Vas-y Oh ils viennent ils viennent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 Y'a méga il est parti hein bon comment on fait les gars 14 secondes de l'air Comment main on sépare 3. Ici qui ici Il faut qu'on se sépare on est on est là là, 3, là, 3, là là là là Y'a le cocon Y'a le cocon là Bah c'est bon on est trois Nan là là Qu'est-ce là, que ça ah. Ok c'est bon <rire> Non mais le problème c'est qu'en fait la mec c'est euh, Vous avez des gaps du là, coup ou ah, pas Ah bah m'y c'est plus GG Voilà parce qu'en fait le problème c'est qu'il y bah, là bah trois C'était sûr qu'il allait les boulons de trahir à ce moment là C'est sûr Pauvre méga putain Euh Attends mais Rico là En bas les gars je vais mourir, je vais mourir. Tu le tu le tu Bien joué Je me suis fait mixer de twist. au moment Exactement pareil dans une autre game de TX. Allez, go les gars Non, non, non Let's go Oh, j'ai mes désolé. Allez, vas-y, finis la game, finissez la game. Allez, bichon, regagne Les gars, j'ai quand même 27 marteaux de tort. Ouais, moi je. Mais t'as récupéré tous les miens, je crois, mec. J'en ai les 10 aussi, j'en ai là non, mais c'est triste. Ah, le problème c'est surtout qu'en fait on savait pas qui était nos mates en fait. C'est que maintenant on va. Non, mais c'est pas possible. Moins 57, c'était toi. 47, moins 80. 47, moins 80. Oh non, ah non, ouais. j'ai été mix. Attends, mais tu vas savoir où il est avec les fireworks, c'est cheaté. Oh non, je blâme NES, putain. Oh le bordel Il doit venir Mes <rire> oreilles elles souffrent. <rire> <rire> Ah, je vais baisser le son, c'est Qu'est-ce que c'est Eh les gars, les gars, hyper Wars, les feux d'artifice quand t'es genre. Oh, ils sont en Non, mais c'est. Ça met hacking, les gars, ça fait hacking, carrément. Allez, voilà. Voilà. voilà! Oh mon dieu! <rire> oh la la, ça me termine. <rire> <rire> ça allez. me termine. Les gars, je peux envers, j'ai 0 kills J'ai <rire> oh bah, aussi 0 kill, peut-être. Ah oh. bah, allez, aussi. Oh ah. oui Déjà Ça me a rien Ça fait Je le vois Ah Ça me si Ça fait une si Il si bah si bah si bah si bah si bah si bah si bah si c'est si bah si bah si bah si moi si bah si bah si bah bah Putain c'est C'est gênant là Oh t'es fin bien là Oh C'est gênant <rire> là hein bon, ça m'aurait pas plu perso là ce qui t'a fait Alpha-K hein. Ouais... J'ai bouffé en terre Vas-y elle Allez Oh non vas pas j'ai une question à poser c'est en mais c'est Trop gentil trop con Non non Je l'avais volontairement laissé tranquille non oui Non peut-être Allez ah, les Pilouk, hein, ah hein. Allez, piaque ah Allez, Pac, Allez, piaque allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, Pac, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez,